Commençons par un rappel d'économie de base. Quand le prix d'un produit baisse, cela traduit un déséquilibre causé par un trop plein d'offres vis-à-vis de la demande. Nous produisons trop d'acier au niveau mondial, et il va falloir accepter d'une façon ou d'une autre. Maintenant, parlons dumping. La Chine a largement subventionné son industrie pour inonder le marché mondial. On l'accuse de concurrence déloyale, mais en quoi est-ce différent des subventions et des crédits d'impôts que l'on pratique pour stimuler nos exportations Le CICE, c'est de la concurrence pure et parfaite La France de tous les pays occidentaux n'a aucune leçon de corporatisme à donner. Il est vrai que les différentes industries nationales souffrent. Elles voient leurs profits diminuer au bénéfice des consommateurs. Mais monter le prix de l'acier ne fera qu'une chose, forcer les entreprises qui l'utilisent à délocaliser là où il est moins cher. Pas vraiment une bonne idée si on essaie de protéger l'emploi et le pouvoir d'achat. Au final, la Chine est le pays qui a le plus à perdre. Ces subventions ont un coût énorme et accaparent des ressources humaines et financières qui pourraient être utilisées ailleurs. C'est une décision stupide de la part des autorités chinoises qui va se retourner contre eux. Mais imposer des tarifs et ne pas en profiter serait encore plus idiot. Et vous, pensez-vous qu'il est normal d'accorder des faveurs à l'industrie métallurgique au nom de la sauvegarde de l'emploi N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et s'il y a une question que vous voudriez me voir aborder en 30 secondes, n'hésitez pas non plus à me la poser.